J'ai toujours voulu écrire des romans. C'est quelque chose. Euh, enfin, je, je suis pas. Personne, je crois d'ailleurs, ne vient à la BD. Euh, de, tout d'abord, euh, j'ai commencé par euh, écrire des petits textes quand j'étais euh, même à la maternelle déjà. Et puis, peu à peu, des contes. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire des romans euh, à partir du collège. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de français qui était romancière par ailleurs, Danielle Martinigol, et qui a gagné, je crois d'ailleurs, un prix à, à Montreuil une année. Et, euh, et petit à petit, bah, j'ai écrit de plus en plus euh, et puis en fait, je suis tombée dans la BD quasiment par accident parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, donc j'ai fait des BD pendant quelques années. Et puis euh, quand j'ai pu, je suis revenue à mes premières amours qui, euh, qui sont le roman et en particulier le roman jeunesse. Pour moi, Charlie, c'est plus un héros qui ne le sait pas encore. Euh, en fait je, je voulais absolument faire un, un personnage euh, un héros masculin euh, mais qui soit absolument gentil euh, Je trouve que on manque, Enfin, ça vient de plus en plus hein, quand même. Mais on manque encore, dans la littérature jeunesse en particulier, de héros masculins vraiment gentils. C'est-à-dire que dès le début, on est, dans, on est déjà chez des, des jeunes adolescents dans le culte de la virilité violente et de il faut sauver le monde par la violence. Euh, ça donne tous ces blockbusters des années 80 qu'on a bien connus et qui ont fait des petits années après année, euh, les Marvel, etc. Enfin voilà, on résout la, les, les problèmes par la violence. Moi, je ne voulais pas de ça. Je voulais d'un héros qui soit vraiment dans l'empathie, qui soit dans la gentillesse, mais euh, ce que je voulais, c'était montrer qu'il avait le choix. C'est pour ça que j'en ai fait un, un grand héros très charismatique, très fort. C'est pour montrer bah, lui, s'il voulait passer par la voie de la violence, il le pourrait, mais il choisit de ne pas le faire. Et euh, c'est ça qui, je crois, fait, fait vraiment euh, la qualité première de Charlie. C'est qu'il est profondément gentil, alors que s'il si voulait euh, taper tout le monde et, euh, et faire régner euh, la loi, en vérité, il le pourrait très bien. Et ce n'est pas le chemin qui est choisi. Pour qu'on reste dans notre monde sans que n'importe qui puisse voir la magie, c'était de rendre la, la magie invisible aux personnes qui ne sont pas initiées. Je ne voulais pas qu'il y ait une histoire d'élus, parce que euh, moi je pense, je fais, je fais partie des gens qui pensent que par l'éducation on peut apprendre à peu près n'importe quoi, à n'importe qui. Et je ne voulais pas que la magie, ce soit une histoire d'aristocratie, en fait, qu'il y ait certains élus et d'autres qui, qui, qui ne le soient pas. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, euh, bon, je sais que par exemple dans Harry Potter, euh, J.K. Rowling avait fait le choix de faire oublier aux Moldus euh, la magie, qu'il la voyait. Moi, je me suis dit, bon, déjà, je ne vais pas faire comme elle. Et puis, en plus, euh, moi, je trouve que c'est encore plus simple. Alors là, c'est très Pratchettien comme idée, hein, en fait, voilà c'est très euh, Terry Pratchett. Euh, tout simplement, les gens qui ne sont pas initiés à la magie ne la voient pas et vont chercher euh, bah, une, une explication rationnelle. Mais c'est ce qu'on fait tous, d'ailleurs, hein, quand on voit euh, un truc un peu bizarre, euh, une ombre qu'on n'aurait pas dû voir, tout de suite, notre esprit se dit... Non, mais ça doit être euh, en fait un jeu de lumière avec euh, le, le volet là-haut qui a dû bouger et, euh, et en fait ça doit être ça. Et enfin, on rationalise tout le temps. Enfin, l'esprit humain fait ça et c'est normal. Tadam, là, c'est la ville où j'ai pu me lâcher puisque euh, par principe il n'y a que des. C'est une ville magique, il y a que des magiciers dedans. Euh, moi, la façon dont je travaille mes univers, c'est que je pars beaucoup euh, de décors et d'objets et je vois comment je peux les rendre magiques. Euh, donc, euh, bah, par exemple, j'ai estimé qu'Atadam, bon, qui est une ville qui est quand même un, pas très... Enfin, la magie n'est pas forcément très sympathique. Enfin elle est détournée de façon pas sympathique. La magie elle-même, elle est, elle est tout à fait sympathique. mais Il y a des gens qui ont pris le pouvoir, on va dire, et bah, par exemple, euh, je me suis amusée avec l'expression euh, les murs ont des oreilles, donc il y a des murs qui ont réellement des oreilles qui peuvent entendre euh, ce que vous dites. Euh, je suis partie du principe que la magie faisait pousser les plantes. Donc forcément, il faut qu'il y ait des armées de personnes qui, toute la journée, euh, vont tailler les plantes un petit peu partout dans ta dame et avoir des gens pour tailler les plantes de votre jardin et donc du coup avoir des jardins très à la française, c'est une marque de richesse puisque la magie les, les fait pousser en permanence. Euh, après, bah, c'est tout simplement des objets que je détourne qu'on aimerait tout savoir. Par exemple, la serpillère Pépouse, qui est généralement un des personnages préférés des lecteurs, euh, je me suis dit mais ça serait tellement cool d'avoir une serpillière animée qui fasse le ménage toute seule et puis en plus elle aurait son petit caractère parce que forcément quand on est une serpillère on peut pas avoir bon caractère, enfin ça me semble évident. Donc euh, du coup voilà, elle, est, elle a un côté où alors au début elle est très agressive et puis Charlie qui arrive à charmer et à amadouer n'importe qui arrive à amadouer la serpillère qui du coup se prend pour son, son animal domestique et, et le suit un peu partout et d'ailleurs leur a un rôle important dans le troisième tome euh, voilà, je peux, je peux divulgacher ça euh, donc voilà il y a aussi euh, ben après je reprends les comptes par exemple, les, le carrosse citrouille de Cendrillon, euh, ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, la citrouille qui se transforme en carrosse. Et là, je me dis, bah, là, ils vont faire pousser directement des citrolles. Euh, donc, c'est le même principe, hein, euh, sauf que bon, il n'y a pas de citrouille, il y a directement euh, un citrouille, une citrouille qu'on fait pousser. Et puis, bah, pourquoi pas organiser des courses Donc, il y a des courses de citrouilles. Et là, je me suis dit, ah, bah, ouais, ça serait un peu comme dans Mario Kart, sauf que l'idée, c'est comme une citrouille, c'est pas très solide, c'est de réussir à passer la ligne d'arrivée sans se faire complètement dégommer sa citrouille. Euh, voilà. Voilà, mais tout en éventuellement fracassant celle des autres. Et voilà, les idées viennent un peu comme ça. Il y a aussi les recettes de cuisine. Alors moi, je trouve que de toute façon, euh, je m'intéresse beaucoup à la magie familiale, mais celle qu'on connaît tous en fait. C'est-à-dire qu'on connaît tous, enfin j'espère en tout cas pour ceux qui nous regardent, parce que sinon c'est assez triste, euh, on a tous vécu, j'espère, des petits moments en famille. On se dit que c'est des petits moments de magie au pied du sapin, euh, en faisant une galette des rois, euh, en faisant... Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la cuisine. C'est pour ça que la cuisine est très importante dans Magic Charlie. Et euh, je me suis dit, bah, la grand-mère de Charlie, c'est une grand-mère comme on la rêve, c'est-à-dire qu'elle fait la cuisine avec son petit-fils, mais elle, elle fait des gâteaux magiques. Et donc là, bah, je me suis dit, par exemple, elle pourrait faire des madeleines de réconfort. Alors comment j'ai écrit la madeleine de réconfort Je me suis dit, il bah, y a pleurer comme une madeleine, c'est l'expression. Et puis il y a la madeleine de Proust qui, elle, rappelle des souvenirs. Donc, en fait, la Madeleine de réconfort, alors, il faut la manger en privé parce qu'elle vous fait pleurer comme une Madeleine, mais euh, quand vraiment vous avez quelque chose, vous en avez gros sur le cœur, c'est ce qui vous aide à extérioriser, ça va vous faire remonter les souvenirs, et du coup, tout va sortir par les larmes, et après, ça va mieux. On a, on a réussi à faire sortir ce qu'on avait sur le cœur. Voilà, donc ça, c'est le principe de cette Madeleine. Il y a les beignets de prédiction qui ont un rôle important. C'est des beignets, on les ouvre, et c'est comme les fortunes cookies, il y a une prédiction à l'intérieur, sauf qu'elle est vraie, et c'est généralement quelque chose qui va vous arriver dans les 30 prochaines secondes. Donc souvent, c'est il euh, oh bah y a un bouton qui va tomber, ton chat va te voler ton beignet, et puis bah des fois, ça peut être quelque chose de plus grave, évidemment. Moi, je considère que la fantaisie, euh, c'est la plus fantastique machine à métaphore qui ait jamais été inventée par l'être humain, et c'est comme ça que je l'utilise, c'est comme ça que j'aime l'utiliser. Évidemment, il euh, y a le merveilleux qui est important, le merveilleux est tellement euh, fondateur. Euh, pour l'être humain, enfin, je veux dire, on, est des, on est des machines à fabuler, on est la seule espèce fabulatrice au monde, et, et pour ça, c'est très important. Pour moi, la magie euh, devait être euh, l'analogie la, de quelque chose, et j'ai choisi la langue française. Alors ça se retrouve avec, par exemple, il enfin, y a 40 académiciens, qui d'ailleurs se font appeler les immortels, et euh, c'est l'académie de magie qui va donner toutes les règles de la magie. D'ailleurs, tous les sortilèges sont dans un dictionnaire, vous n'avez pas le droit d'utiliser un, un sortilège qui n'est pas dans le dictionnaire. Et, si vous sortez des clous, vous vous faites taper sur les doigts. Et après, euh, moi, c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup traité dans le tome 2, en particulier avec Saint-Fouettard, il y a la question de l'éducation. Euh, tout le monde n'a pas le droit à la même quantité de magie euh, dans, dans le monde de Magic Charlie. Vous avez un sablier euh, qui, se, qui se remplit tous les mois, et en fait, en fonction de votre grade, vous avez des sabliers plus ou moins grands. Plus vous êtes bas socialement, plus votre sablier est petit. Donc moins vous avez le droit à la magie, moins votre parole est respectée, moins vous avez de temps de parole. Donc au moins vous avez la possibilité de vous exprimer. Et après, euh, eh bien, ça c'est le cas à Saint-Fouettard, il euh, y a la question de l'éducation. Pour moi l'éducation c'est absolument euh, une question fondamentale, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte en, en, en grandissant, c'est que des fois je voulais avoir accès à, euh, comment dire, à de l'information, à, euh, à une forme de culture, etc. Et il m'a été difficile d'y accéder alors que j'étais issue d'un milieu relativement privilégié. Et je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui mais ça date, enfin je veux dire, au Moyen-Âge, déjà, il y avait un combat pour savoir qui allait accéder, enfin, quand, euh, qui allait accéder à l'éducation quand on a inventé l'imprimerie, l'église s'est levée haut et fort pour dire, mais c'est un scandale, vous vous rendez compte, les livres vont être accessibles à n'importe qui, c'est pas possible, il faut que nous, on garde le contrôle sur la culture et sur la, la, la, les informations. Donc déjà, au Moyen-Âge, il y a ce combat, et je me dis, bah là, pour la magie, il n'y a, a pas de raison qu'il en soit autrement, donc il y a vraiment une volonté, en plus, la magie, il n'y en a pas assez pour tout le monde dans le monde de, ma, dans le monde de Magic Charlie, donc euh, il y a une volonté de garder la mainmise sur la magie et sur la façon de s'en servir. Donc on ne donne pas la même éducation à tout le monde. Il est compliqué d'accéder à des cours de magie. Euh, à Saint-Fouettard, euh, les cours auxquels les, les, les gamins accèdent sont absolument nuls et ils apprennent rien du tout. Ils apprennent le, le dictionnaire des sortilèges par cœur, ce qui, ce, qui a, ce, ce qui ne sert absolument à rien. Et ça, une fois qu'on en a pris conscience, parce qu'au début, évidemment, on n'a pas conscience qu'on qu reçoit rien, mais euh, Charlie et, euh, et sa potille, quand ils arrivent là-dedans, bah, ils prennent vite conscience qu'on qu leur file une miette et demie et qu'en fait, avec ça, ils iront nulle part parce qu'en plus, ils ont des enjeux terribles. Ils doivent affronter le juge, ils doivent affronter le cavalier, ils doivent retrouver la grand-mère, ils doivent sortir de là, enfin, ils, ils doivent monter, franchir des montagnes. Et puis, grosso modo, on leur a donné une chaussure de randonnée et demie avec la semelle décollée. Et avec ça, on va nulle part, en fait. Donc, c'est ça qui m'intéressait et c'est pour ça que la magie dans Magic Charlie est l'analogie de la langue française. En fait, aujourd'hui, on se rend compte à quel point on a été effacé de la littérature à tous les niveaux. Euh, c'est vrai que moi, quand je prends un livre aujourd'hui, s'il n'y a pas de personnage féminin, bah, au bout d'un moment, ça me tombe des mains, alors qu'avant, ça ne me gênait pas. Avant, je trouvais normal d'être complètement effacée. Et euh, bah, c'est vrai que, par exemple, la dernière fois, je lisais le vent dans les saules à mon fils. Euh, il faut arriver à la page de son et quelques pour voir débarquer un personnage féminin qui, est en plus, est euh, hyper cliché. Euh, et, et voilà, et c'était comme ça tout le temps, en fait. Euh, les personnages féminins ne sont pas légion dans la littérature d'une manière générale, et dans la littérature jeunesse. Et en plus, quand ils sont présents, souvent ils sont très mal écrits. Euh, C'est-à-dire que moi, quand je lisais ça, je me disais, bah, qu'est-ce qu'elle fait elle est, elle est débile ou quoi enfin, euh, et, et donc je ne me reconnaissais pas, je ne comprenais pas comment fonctionnait le personnage. Après, en plus, j'essayais de, de me conformer à cette représentation complètement biaisée euh, que je pouvais lire. Donc en plus, ça faisait des, des, des dégâts collatéraux. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, bah non, je vais, moi, je, je vais me lâcher, je vais me permettre de, euh, de mettre vraiment beaucoup de personnages féminins on est nombreux parmi les auteurs à le faire aujourd'hui, hein. et à se dire, ben bah voilà, en fait, non, la femme, il n'y a pas que la figure éternelle de la mère et, pardon, la putain, il euh, y a aussi, il peut y avoir toute une galerie de personnages extrêmement riches, et euh, souvent, a posteriori, il y a des personnages masculins que je transforme en personnages féminins, parce que j'ai intégré ce biais de mettre des personnages masculins partout, et en fait, souvent, il y a un stade où je me dis, ben bah non, je vais rétablir la balance. Par exemple, euh, c'est vrai que ça surprend tout le monde, mais June, un, donc la, la meilleure amie de Charlie, c'est un personnage, euh, j'ai remarqué, on l'aime ou on la déteste. Et, alors vraiment, elle a ses partisans hein, qui sont à fond, ouais, vive June, etc. Et elle se dit, ah non, moi, June, je ne peux pas. Mais quand je dis qu'à la base, June était un personnage masculin, je l'avais pensé au masculin, les gens se disent, ah bah oui, bah oui tout de suite, comme ça, ça fonctionne mieux. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est celle qui se lâche, elle fait toutes les conneries que Charlie ne s'autorise pas. Et euh, en fait, elle se permet tout, elle est, euh, elle est vraiment euh, dans la liberté la plus totale. Et ça, pour un personnage de garçon, ça ne gêne pas du tout. Alors que pour un personnage euh, de fille, c'est complètement transgressif, en fait. Et euh, c'est vrai que je me suis amusée. Au début, j'avais démarré, euh, quand j'ai écrit le tome 1, les... sur les 3-4 premiers chapitres, j'en avais fait un garçon. Et à posteriori, je me dis, mais non, je n'ai pas envie d'avoir un binôme de garçons euh, super présents. Je vais avoir un garçon une fille et il n'y aura absolument aucune histoire d'amour entre eux. Et, euh, et c'est un, un duo qui va fonctionner du, du tonnerre parce qu'ils seront super complémentaires. Et donc voilà, et je passe mon temps à me corriger. Ce que j'aime bien aussi, c'est euh, faire attention dans les décors. Euh, les personnages, même pas secondaires, mais les personnages tertiaires. Euh, c'est-à-dire bah, le boulanger, celui qui, euh, enfin, voilà, le concierge, etc., les gens qu'on voit à peine à la faveur d'un paragraphe ou deux. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, c'est toute la moitié euh, de l'humanité effacée. Euh, et, et on parle aussi maintenant des minorités, j'essaye de faire, enfin, de celles qui sont considérées en tout cas en France ici, chez nous, comme des minorités, peuvent ne pas l'être ailleurs, euh, j'essaie de faire attention à les représenter aussi, parce que euh, moi, maintenant, quand je lis un livre, ça me tape sur les nerfs de voir que dès qu'il y a un personnage dans le décor, c'est toujours le, un personnage masculin, et grosso modo, on se dit mais où sont les femmes Littéralement, il y en a deux dans tout le livre, on a croisé à peu près 850 personnages de près ou de loin, et on a vu trois femmes, comment c'est possible Enfin, elle n'existe pas, en fait. Et du coup, ben, moi, j'ai simplement rétabli la balance. En fait, il y a beaucoup de personnages masculins dans Magic Charlie, mais euh, je n'ai pas voulu mettre un garçon entouré par plein de filles, parce qu'il y a pas mal de personnages masculins aussi. Bon, il y a Thibald, il y a Taurus, il y a le juge, il y a euh, le cavalier dont on découvre après que c'est un personnage un petit peu particulier, qui a un passé euh, très intéressant. Euh, non, il y a vraiment il euh, y a Maître Lynn, hein. euh, Bon, même si euh, en fait il est il est un peu plus euh, enfin on en apprend plus dans le tome 2 aussi. En fait, notre mémoire, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Euh, ça, c'est Nancy Houston qui le développe dans l'espèce fabulatrice où elle parle justement de l'humain. Euh, on est composé tous de petits bouts d'histoire qui s'accumulent les uns sur les autres. Et en fait, on est comme une pelote qui s'enroule continuellement. Enfin, ça, c'est une image très grecque avec le fil qui, euh, qui, qui forme une pelote. Au début, on, vos parents vous donnent un nom, euh, un prénom, mais qui a déjà une histoire, qui veut déjà dire quelque chose. Donc, ça, c'est le premier morceau d'histoire. Après, vos parents vous élèvent, ils vous transmettent quelque chose, ils vous transmettent des morceaux d'histoire. Et on grandit comme ça. Et. Euh, en fait, quand j'ai eu l'idée de Magic Charlie, euh, il s'était passé euh, deux choses que... enfin, qui m'avaient fait euh, beaucoup de peine, de façon différente. D'abord, l'auteur que moi je considère comme le plus grand auteur de l'humanité, Terry Pratchett, euh, était décédé, mais il était mort de la maladie d'Alzheimer. Ça avait été absolument terrible pour un esprit aussi brillant et génial euh, de, de, perdre, de se perdre soi-même petit bout par petit bout alors qu'il était extraordinaire. Ça se sentait en plus sur les derniers livres qu'il écrivait, qu'il n'arrivait plus à mener ses idées au bout, qu'il y, enfin, qu y avait un effritement. Ça restait quand même des bouquins extraordinaires parce que bon, il est génial, mais je ne sais pas, quand je lisais ses livres, j'avais l'impression euh, de lui tenir la main en tant qu'actrice et de dire « je t'accompagne jusqu'au bout ». Et euh, quand il est mort, c'est vrai que ça m'a fait un choc parce que euh, ça ne devrait pas arriver à d'aussi grands esprits en fait, de finir comme ça. Et dans le même temps, euh, ma grand-mère est décédée, elle, elle est morte de sénilité et je l'ai vraiment vue, euh, mois après mois, perdre des morceaux de sa mémoire, euh, oublier d'abord ses petits-enfants, puis ses enfants, et enfin, oublier tout d'elle-même, à la fin, oubliait son mari qui s'occupait d'elle, c'était tellement triste. Et je me dis voilà, euh, à la fin bah, c'était quand même ma grand-mère, mais en même temps c'était plus vraiment elle, parce qu'elle avait tout perdu d'elle en cours de route. Et je me suis dit, voilà, bah, je, vais, je vais raconter l'histoire d'un petit-fils avec sa grand-mère. Sa grand-mère arrive, elle a perdu sa mémoire, mais elle doit lui transmettre un héritage, parce que bah, voilà, la transmission, c'est au cœur, la transmission, c'est vraiment important. Et donc, elle doit lui transmettre quelque chose. Le problème, c'est qu'elle a perdu la mémoire, donc elle ne sait plus ce qu'elle doit lui transmettre, sauf que l'information est vitale. Et euh, il faut absolument que Charlie puisse trouver ce que sa grand-mère doit lui transmettre pour euh, la sauver, Puisque, bah, on est dans un monde magique donc elle va pouvoir retrouver la mémoire pour la sauver elle et puis il va le découvrir après coup pour se sauver lui-même puisque en fait c'est lui qui est en danger. Je pense que c'est euh, amusant que le Salon de Montreuil ait choisi le nous euh, mais quelque part euh, c'est un peu triste aussi parce que je pense que ça témoigne d'un manque que nous ressentons tous en ce moment. Enfin, évidemment, qu'on ne peut pas se réunir à Montreuil dans les conditions euh, habituelles. Donc, c'est un nous qui est compliqué, c'est un nous qui est plein de contraintes, c'est un nous, où on voudrait vraiment être ensemble, mais en fait, on n'y arrive pas. Et euh, je vois très bien ce manque, parce que même pour moi, qui ai des euh, troubles autistiques, euh, ça finit par me manquer, en fait, ce contact avec mes lecteurs. Et dernièrement, j'ai développé, d'ailleurs, des initiatives, beaucoup sur les réseaux, euh, pour euh, avoir un contact un peu rapproché avec mes lecteurs. Pour moi, le nous, c'est. C'est moi et mes lecteurs un peu, c'est la relation qu'on peut avoir ensemble et c'est vrai que j'ai essayé de développer des initiatives et je crois qu'on a été beaucoup d'auteurs à le faire pour réussir par, le, par la grâce des réseaux sociaux à entrer, avoir un contact rapproché avec nos lecteurs et puis se, se parler, se faire du bien, se dire on, est, on a encore une proximité, on est encore euh, ensemble malgré tout, malgré, euh, malgré les masques, malgré le gel hydroalcoolique et malgré le fait qu'on euh, ne peut pas se réunir et le fait que les vaccins euh, ne nous sauvent pas autant qu'on le voudrait.